Vous avez devant vous un homme heureux, un homme qui a attendu depuis 1984 que la Guadeloupe soit choisie. Eh bien, c'est plus qu'une reconnaissance. C'est quelque chose qui nous est dû parce que vous êtes ici, au Creux-Saint-Ilviane.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 la carte des centres d'accès à la haute performance aussi bien pour les équipes nationales que pour les délégations caribéennes qui pourraient venir s'entraîner ici pour préparer les jeux de 2024. Guadeloupe Terre de champion n'a jamais si bien porté son nom. Nous avons été retenus pour 20 disciplines olympiques sur 29. Cela veut dire tout simplement que la Guadeloupe sera le grand centre, le haut lieu du sport jusqu'à 2024.